Vivre la vie que je veux. Vous savez quoi C'est possible. Alors venez au stage de deux jours, animé par Anne Collas. Vous aurez des outils opérationnels, concrets, pour enfin emmener votre vie dans la direction que vous souhaitez. À très bientôt.